Bonjour de Morgan. Allez, aujourd'hui lire fouat, Arav Baruch Shmuel Ben Lea B'torcha Kol Israël. Si vous souhaitez aussi d'une prochaine étude, je compte vite de cinq minutes. On est le lundi, nous étudions une section de Megillah. Perikalef Mishna Dallet. Comment est la Megillah? Badar Elishon devenit Abra Hachana. Corinota Badar Elishni En Ben Badar Elishom La Badar Elishni. Elle a écrit la Megillah au matin au retrait et Traduit directement après on explique le cas de figure comment il se présente. Comment est la Megillah? Badar Ils ont lu la Megillah. Alors qu'on était encore de l dans le premier Hadar, Hadarishon. Mais les Tabras, chanel, finalement, on a décidé qu'on allait faire une année plus longue aujourd'hui. Alors la me dit bah, Il faudra courir notable il faudra relire au deuxième Hadar. ben et la Matanot Il n'y a de, de différence entre le hadar et le Hadarachénie que la Kratamegila, Matanot On va expliquer ça après. D'abord, je présente le cas. Vous savez qu'aujourd'hui le Pébête, on a eu deux mois de Hadar. Ça a été établi depuis maintenant, depuis des siècles en arrière. On a eu Hillel, pas la Azaket, c'est un des petits descendants de Hillel qui a instauré le calendrier pour toutes les années à venir. Mais à l'époque du Bétamigdash, à l'époque encore du, du Sanhedrin, tout simplement, même après le Bétamigdash, ça continue encore, à l'époque d'Amoraïm, on fixait encore euh, deux choses. On fixait le roche selon le témoignage des témoins. Et en plus de ça, on décidait qu'on allait faire une année avec deux Hadar ou pas, au milieu de l'année, on décidait que ça y est, là, il va falloir cette année rajouter. On avait plusieurs calculs à considérer. Il fallait Pessar, c'est à Aviv. Pessar, c'est la fête du printemps. Donc ça veut dire que si tu vas faire tu vas faire comme, les, comme chez les Arabes, ils comptent aussi selon le calendrier lunaire, mais sans considérer aussi le calendrier solaire. Et surtout avec, leur par exemple, leur fête du Ramadan, des fois en plein été, des fois en plein hiver, des fois, selon l'année, ça va, ça va bouger, quoi. Doucement, doucement, il y a une différence entre les deux. L'année lunaire, l'année solaire, c'est 365 jours. L'année lunaire, 354, ça fait 11 jours de décalage par an. Et ils ne rattrapent jamais ça. Donc ça fait que tous les 3 ans, ils, ont, ils se retrouvent avec 33 jours en arrière. D'accord Chez nous, on considère aussi le calendrier solaire, parce que la Torah nous a fixé, il y a Chagas-Viv, Sif, Chagas-Katsir. Tous les Régalim, ils sont fixés selon des périodes de l'année, selon des saisons. Donc du coup, on, a, on ajoute ce deuxième Hadar, qui va concerner plus ou moins une fois tous les deux ans, tous les trois ans, euh, et pour pouvoir garder l'équilibre que les, le calendrier ne se perd pas. Et qu'on reste encore avec les, les, saisons, les saisons qui correspondent encore avec les, les, le calendrier lunaire. Maintenant, on a plusieurs critères, dans Masra Enrin, on, ils sont tous explicités longuement. Quoi, selon quels critères on va décider de faire, qu'on aura deux hadars ou pas Il y a plusieurs règles. Des fois, on va même considérer que, euh, on va voir que les, les moutons ils sont encore trop mais, trop maigrichons. Or, à Pessah, il va falloir apporter le corban de Pessah. S'il n'y a pas d'animaux, ce n'est pas le moment. Alors viens, on va faire, on va décréter un deuxième hadar. Comme ça, on va laisser les moutons grossir un peu plus, naître un peu plus, c'est encore trop limite. On va les laisser naître et plus évoluer. Il y a eu du retard dans, le, dans la fécondation des, des, des, des moutons, par exemple. On va décider qu'on va faire deux hadars cette fois-ci. Donc en fait, il s'avère qu'on peut se retrouver des fois avec, on a commencé à Dar Aleph, on était très bien, on a lu la Megillah, on était très content, on a commencé à sticker les, les maisons avec préparatifs de Pessar, et puis finalement le Bédigny, il a décidé le 20 à Dar, de dire, bon, cette année on va rajouter un deuxième mois de Hadar, rendez-vous dans Pessar pendant un mois et trois semaines, un peu plus. Donc du coup, bon, on a, d'accord, ménage, on a plus de temps, on va pouvoir partir en vacances un petit peu, ce que vous voulez. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec la Megillah On l'a lu, faudra la relire en Darbet. La Mishnah me dit oui, car où est la Megillah Badar et Chon Ils ont lu la Megillah en Adar Rishon, dans le Adar Aleph, parce qu'il n'y avait qu'un seul Adar au début. Mais une après, on a décidé de faire une année bisextile. Eh bien, Corinne, Ota, Otaba Adar on pourra la lire dans le deuxième Adar. Et la Mishnah de conclure maintenant. Sache que En Ben Adar et de la Dar elle a créé la Megillah. Maintenant, c'est la Jionim. Je sais pas comment dire cette phrase, c'est très simple en fait, la Mishnah du coup on va rentrer de maintenant jusqu'à la fin de la, du chapitre dans toutes sortes de ben Il y aura de différence entre ça et ça que ce détail-là, donc sur d'autres détails, les choses sont semblables, ça va être tout le but. Suite à cette phrase, que là, en fait on te dire, tu sais que dans la vie, as Adar Aleph et Adar Bet. Sache que les mitzvot, il n'y a, a de différence entre Adar Aleph et Adar Bet que la lecture de la Megillah et Matanat le Yonim, en l'occurrence toutes les méthodes de Purim. Tandis que les autres mitzvot, en rapport avec Adar, elles sont semblables dans les deux Adar. C'est-à-dire, la Mishnah en fait est en train de me dire, tu sais, la mitzvah de Meghilah et de Matin est mais si tu l'as fait en Dar Aleph, ça ne marche pas parce que tu ne veux la faire que dans Adar Beth. Mais sache que pour toutes les autres mitzvot, tu t'es acquitté. Si tu les as faites en Adar Aleph au lieu de les faire en Adar Beth. A priori tu devais les faire en Adar Aleph, mais, si les... mais si tu les as fait en Adar Alef, tu t'es quand même acquitté de ta mitzvah. C'est ce que la Mishnah en fait elle est venue m'apprendre. Il n'y a de différence entre l'Hadar Région et hadar Jini, que la lecture de la Megillah et Matan et toutes les mise autres de Purim. Tandis que, par exemple, la Mishnah, elle évoque, la Guérin, elle évoque, pas le... Par exemple, on va rester avec le partenaire pour le moment. Par exemple, l'interdit de jeûner ou de faire des espédimes à Pourim, c'est en vigueur dans l'Hadar Aleph comme dans l'Hadar Bet. D'ailleurs, bon, chez nous, ça s'appelle maintenant Yom Purim Katan. On n'aura pas le droit de faire des espédimes et pas des, pas des jeûnes durant ce jour-là de 14 et 15 Hadar Aleph même si ce n'est pas officiellement pour him. La Gémorale évoque encore par exemple les Arba parashiot. On a commencé à lire par Rashad On a continué ensuite à lire par Rashad Zachor. Et après il y a Para et tout ça. Sur ça, on, là, il y a des avis, il y a plusieurs avis dans la Gemara, Le partenariat ne rapporte pas qu'il n'est pas retenu pour la Lacha. Mais qu'à posteriori, si on les a lus en Adar Aleph, au les lire en Adar Beth, on s'est quand même acquitté. Parce que Adar Aleph et Adar Beth, c'est la même chose. Ça s'appelle comme un grand Adar qui revient deux fois avec les mêmes dates. Sauf que par rapport au musée de la Megillah, on a un intérêt particulier les célébrer dans le Hadarbet particulièrement. Pourquoi Parce que il faut faire précéder Purim 30 jours avant Pessah. Comme ça, il y a, pour être sommaire, Géoula, les Géoula Rachir porte. Pour rester dans l'ambiance de la, de la Géoula, hein, on a délivré une première fois, après une deuxième fois, c'est signe que Bézar Tachem, prochainement on va aussi être. On va avoir la, la grande la grande rédemption de Donc pour pouvoir, mais en théorie, il fallait célébrer Purim, même. Bon le premier radar, c'était aussi une bonne date, le 15 Nissan. Le 15 Hadar du euh, 14 et 15 Hadar de Aleph aussi, c'était une bonne date. En théorie, si c'était la nécessité de le faire proche de Pessah. D'où, entre parenthèses, les différences entre les Kenazim, quand il y a des Yodsites, des années de, de commémoration de quelque chose, d'un événement et tout ça. Est-ce qu'on fait en Adar Aleph, est-ce qu'on fait en radar bet et Les bar mitzvot aussi. Ouais, on va les faire en Adar Aleph. Selon le cas. D'accord c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatsulakha Koltuv, c'est là.